Good מorgen, אלי דנץ ישראול, רוח מילולו נישמאת, אבא מודחף בן יצחק, דפנה דvara, אסתר, משה מיכאל בן סולטנה, ומשה מיכאל בן מחלה מיכאל. vous aussi donner une prochaine étude, je suis à contacter la cinquième unité. En elle, nous בן בימדינתה ימ, ו מת בני, וחקה חמת ב'Ali. ני אמנת. מת ב'Ali, וחקה חמת בני. אין אני וחוששים לדברה, וחלצת, ולו מיתי j'ai introduit un petit peu la notion de la Mishnah précédente aussi. On a trois Mishnahs sur le même principe. La, selon la Torah, initialement, pour pouvoir permettre... Pour, scène, d'abord on pose la scène. Une femme qui est partie à l'étranger avec son mari, et qui revient qui nous dit que son mari est mort. Est-ce qu'on la croit ou pas Selon la Torah, on ne pouvait pas la croire, parce qu'une femme, tout pour pouvoir permettre n'importe quel interdit, dans la Torah, il faut deux témoins nécessairement. Maintenant, situation très bloquante, vous imaginez bien du coup, Ramim ont, euh, ont donné plusieurs dérogations. En l'occurrence, une femme peut venir nous raconter que son mari est mort, et dans ce cas-là, on la croira. D'accord On la croira et euh, c'est fondé sur ça, sur euh, le explique, comment c'est possible de permettre une chose pareille. En tout cas, c'est fondé. Si si c'est fondé, alors on, on pourra la croire, on croira la femme, elle sera crue pour elle-même. Ce qu'on a découvert en fait dans ce qu'on découvre dans notre Mishnah, dans, le, dans la Mishnah précédente et de nouveau dans notre Mishnah. C'est le principe de la chazaka. Soit ce que je permets une femme à se remarier, c'est que parce qu'elle ne va pas contredire une chazaka. Une chazaka, c'est quoi De manière générale, c'est un état initial qui a peut-être changé de statut. Dans le doute, suppose que les choses ne changent pas de statut. D'ici le prochain cours, je vais réussir à dire cette phrase sans me juger. D'accord Je reprends. Il y a le. Que par exemple, quelque chose qui est pur, peut-être que quelqu'un pur l'a touché, peut-être oui, peut-être non, dans le doute, tu fais quoi les, change, les choses ne changent pas de statut. Khazaka. On suppose que les choses, les choses n'ont pas changé d'état. De, de, Jusqu'à preuve du contraire. Selon ce même principe, maintenant, on va, on va maintenant, on découvre dans le Mishnayot, quelque chose, ce, ce même principe maintenant adapté au témoignage de la femme. La femme va à l'étranger. Elle revient et nous dit qu'elle a eu des misères, son mari est mort. Et donc elle veut maintenant faire avancer sa vie, continuer à faire autre chose. Selon le cas, ça peut être soit à se remarier avec un étranger, parce qu'il n'y avait pas de misère de hiboum, ou selon le cas aussi, ça peut aussi inclure, de, au contraire, de faire la mitzvah de hiboum avec son beau-frère. Elle vient nous raconter, est-ce qu'on la croit ou on ne la croit pas Alors là, la Mishnah, maintenant la Mishnah nous apprennent quelque chose de super nous dit que tu crois la femme que si elle continue avec la chazaka qui était devant nous. Et il y avait un certain état, elle nous dit que les choses n'ont pas changé de taille, il y a juste son mari qui a disparu disparu de la circulation, on ne va pas voir les hommes, bah, tu sais quoi alors, c'est bon, avance selon le principe. Ça veut dire quoi plus précisément Alors on commence à faire le cas, à exposer le cas de la Mishnah. Nitan li ben ben Elle est partie, elle était un jeune couple, sans enfant. Ils sont partis, donc s'ils sont sans enfants, regardez bien. Sans enfant si un mère nous dit son mari il est mort, qu'est-ce qu'elle va faire Si on voyait son mari meur, mourir, qu'est-ce qu'elle ferait Ah, pas d'enfant, elle fait le hiboum e avec, avec son, son beau-frère maintenant. Hein, ouais, elle est partie avec son mari, Réauven. Reuven, Réau imaginez qu'on sait qu'il est mort, elle devra faire le hiboum e avec Shimon. Donc selon ce principe, si elle va à l'étranger, elle va nous raconter des tas d'histoires merveilleuses. Mais qu'au bout du compte, son mari il a fini par mourir, ben, elle sera crue pour nous dire qu'elle est comme à l'état où elle est partie, qu'elle n'avait pas d'enfant, donc en théorie, son mari meurt, elle doit faire le qu'elle nous raconte tout ce qu'elle veut. Si elle vient, au final, elle nous dit il y a eu plein de choses qui sont passées à l'étranger, mais aujourd'hui, elle doit continuer la même situation comme si elle n'avait jamais eu d'enfant, on la croit. Mais si elle va nous raconter qu'elle a eu des enfants en route, et que ça a changé de statut, on ne pourra plus la croire. D'abord, on fait le cas dans la machine, après on les réexplique un peu mieux. J'ai reçu, j'ai eu un garçon quand j'étais à l'étranger. Donc elle est partie sans enfants, quand elle était là-bas, elle est partie en Amérique, elle a eu un garçon, par exemple. Et après, Damra et après nous dit, mette béni, mais malheureusement son fils, il est décédé un an après la naissance. Et après, va et après, c'est son mari, Birral, qui est décédé. Némenet, elle sera crue, et qu'est-ce qu'elle fera Elle, elle est partie, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas, pas d'enfant donc en l'état, son mari meurt, elle doit faire le hiboum. Elle est partie pour 5 ans, 8 ans, 12 ans. Elle revient et nous raconte qu'elle doit toujours faire la mise à deux hiboum maintenant parce que son mari est réellement mort. C'est parfait. Elle ne contredit pas la khazaka qu'on avait. Par contre, si elle va contredire la khazaka en, en nous disant que quoi Met Baali, son mari il est mort, vers kharka Ahmed béni. Après, son fils il est mort. Donc en l'occurrence, elle nous dit Ouais, quand j'étais en Amérique, j'ai eu 5 enfants. Après, le mari, il est mort, donc elle était veuve, mais elle n'avait pas de mitzvah de hiboum. Après, malheureusement, ses enfants sont morts, elle a toujours plus de mitzvah de hiboum, vous, vous savez ça, oui. On s'intéresse au moment où le mari meurt. S'il meurt sans enfant, elle doit faire le hiboum. S'il meurt, mais qu'il a des enfants, il ne devra pas faire le hiboum, même si finalement, son fils va mourir deux heures après. Parce qu'au moment de la mort, il n'y avait pas de mitzvah de hiboum. Donc, du coup, oui. Disons évidente. j'espère que vous avez suivi le cas depuis longtemps déjà. Donc du coup, maintenant, je reviens sur notre cas. Elle vient, elle nous raconte, ouais, elle a eu, quand elle était en Amérique, elle a eu cinq enfants, son mari, il est mort, ils l'ont enterré. Et puis, au bout de deux ans, les cinq enfants, ils sont tous morts. Aujourd'hui, elle revient, après douze ans, elle nous raconte qu'elle veut se remarier, maintenant, refaire sa vie, elle est revenue tenter sa chance en Israël. Elle a malheureusement plus de mari, plus d'enfants. Elle veut se refaire une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on va lui dire et, et, et, et, ça va pas du tout. Quand tu es parti en route, tu n'avais pas d'enfant. Si tu n'avais pas d'enfant, si à ce moment-là ton mari il mourait, qu'est-ce que tu aurais fait Tu aurais dû faire le hiboum. E tu ne peux pas changer ce statut grâce à ton témoignage. C'est-à-dire, on va supposer qu'en théorie, tu dois te remarier avec ton beau-frère. Mais bien évidemment, on ne va pas dire d'aller te marier avec lui parce que tu rendras compte que tu as eu des enfants. Tu es aussi partiellement crédible quand même. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va lui demander à ton beau-frère, maintenant à Shimon, de faire la Khalitza, et ça, après tu pourras te remarier. Elle ne pourra pas venir nous raconter que maintenant, aujourd'hui, elle peut se remarier. Parce qu'elle est crue pour elle-même, la condition qu'elle ne change pas elle est, le statut. Le statut, c'est-à-dire, c'est quoi le statut Que selon l'état où elle était préposée à faire le hiboum au cas où son mari mourrait si elle revient et nous dit effectivement qu'elle doit faire le hiboum, on lui dit « ouais, tu peux faire le hiboum ». Mais si elle était préposée à ne pas faire, le, elle était préposée à faire le hiboum initialement, mais au bout du compte, elle vient de dire non, mais finalement les, choses, les données ont changé. On va, on va dire, écoute, écoute, là t'es plus crédible. On va quand même craindre tes paroles. Tu nous racontes que tu as eu des enfants et qu'après ton mari il est mort. Et après c'est toi qui. Es... Et après c'est les enfants qui sont morts. Donc tu nous dis qu'il n'y a pas de hiboum. On peut l'entendre, mais en tout cas, on ne va pas te permettre sans faire khalitzar. On va demander au beau frère de faire khalitzar. Et c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Met bali met beni. Mon mari est mort et après mon fils. Il est parti. Elle n'est pas crue. Elle ne sera pas crue au point où elle pourra partir sur marier avec n'importe qui à l'étranger directement. On va quand même craindre ces paroles que peut-être qu'effectivement elle n'a pas de mise à l'héboum. Donc on va dire quoi Elle fera la khalitsa, mais elle ne fera pas le ok? Elle devra faire la khalitsa avec Shimon, qui est là maintenant, le beau-frère, mais elle ne pourra strictement pas faire le l'héboum, parce que là, on sait dire, eh bien, il n'y a pas de hiboum, puisqu'elle avait des enfants au moment où son mari okay est décédé. Ok C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlachakol tout, c'est là.